Chers traders et investisseurs, mardi 23 juin, bonjour. Alors les marchés sont très optimistes. Ils ne cessent de monter ces dernières heures. N'oubliez pas que par défaut, sans nouvelles sur un marché, un marché monte naturellement, en particulier un marché d'indice boursiers. De plus, nous avons eu d'excellentes Bonne nouvelle cette nuit et ce matin, les premières en provenance des relations sino-américaines sur le commerce et les deuxièmes sur les PMI qui furent bons voire excellents en particulier en France euh, ce matin en nouvelle publication. Donc, en tout, au moment où nous Réalisons cet enregistrement en tout début d'après-midi. Nous gagnons près de 2% sur l'ensemble des marchés européens. Et sans nouvelles, mauvaises nouvelles, nous ne serions pas surpris à court terme que le, retour, que le DAX pardon, retourne voir ses récents plus hauts qui, je vous le rappelle, sont environ 350 points plus hauts que là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire 12 600 points. Dans ce contexte, toujours difficile, nous avons réalisé ce matin 6 trades gagnants sur 6, accompagnés de 4 médailles, espérons un après-midi tout aussi actif. Bien évidemment, nous ne prenons néanmoins aucune position nouvelle de swing trading. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain